développer, accessible, richesse, partage. Le bien commun, en ce qui me concerne, c'est un ensemble de ressources qui permettent d'avoir une qualité de vie optimum, peu importe où on se trouve. Bien, moi, le bien commun, ben, c'est les ressources qu'on a sur le territoire du Québec. Bien, pour moi, le bien commun, c'est très certainement l'air et, et l'eau l'eau potable, mais aussi l'eau la mer. maintien des, des ressources à portée de main, moins on est obligé de sauter dans son auto, euh, moins on contribue à l'effet de serre si on veut aller dans l'extrême. Bien commun, ben c'est vraiment savourer euh, ce qui nous appartient, préserver ce qu'on a, t'sais, pas gaspiller. Si le monde ne sont pas conscients, les lumières des maisons partout, puis ça passe toute la veille allumée là. Mais... Quand on n'a pas d'électricité, c'est pas de même, ça marche. Tout devient un peu critique. On compte là tous les millions de watts qu'on dépense juste pour éclairer juste les rues partout. Euh, c'est des biens qu'on partage avec euh, les industries, avec les autres humains, avec les animaux, avec euh, tout l'écosystème. C'est des biens que, quand ils sont détériorés, ils sont extrêmement difficiles à... À restaurer. Donc c'est des biens on doit, dont on doit prendre soin. Pour nous autres, le bien commun, c'est premièrement, il faut que l'investissement qu'on fait soit rentable. Pour le projet Minarneau, puis ça, c'est pas clair. Puis, Comme disait Louis, le bien commun, c'est les générations futures. Hein. Qu'est-ce qui va rester pour nos jeunes? C'est important que ça ne soit pas des milieux contaminés, euh, problématiques, pour que les jeunes par la suite, les générations futures, aient pas une, un Québec pratiquement tout détruit parce que les, les, les minières ont passé là. C'est vrai, qui dans nos groupes a pas déchanté sur euh, les ministères, ouais, les syndicats mais... Nous autres, ça fait des années qu'on... <rire> oui, nous autres, déchanté, mais nous autres, euh, c'est ça. C'est vrai, mais ils a une limitation. C'est les compagnies qui Ils arrêtent de subventionner les compagnies qui viennent chercher nos minéraux puis nos matières premières. C'est plein de sites miniers et d'exploitation de, de, partout dans le nord qui ont laissé en marbre, qui s'en sont pas occupés. Tu sais, c'est ça pareil, ils viennent transformer les sites d'aluminium parce qu'on a de l'électricité. Ils leur donnent de l'électricité, c'est... Tu sais, puis le monde y il, il meurt, à, tu sais, ils nous passent des annonces à la TV, là, 400 000 Québécois morts de faim, mais oui. Puis c'est Rio Tinto, il meurt pas, lui, là, tu sais, c'est ça pareil, c'est plate, mais c'est ça. Le bien commun, c'est que tous, tous les gens dans notre entourage, dans notre communauté, dans notre collectivité, puissent trouver ce dont ils ont besoin, sans être obligés de faire des milles et des milles et des milles, sans être obligés de... de, de, de de se casser la tête pour dire ben là j'ai besoin de ça mais j'ai pas ça ici bon ça me prend une auto ça me prend euh, il faut que je me trouve un livre si j'ai pas d'auto faut que j'ai besoin d'aide c'est le bien commun le monde s'organise entre eux tu es de t'entendre avec ton, ton voisin mais ben, moi je fais ici dans le village je fais beaucoup beaucoup de troc j'ai des chums puis une un qui vend de la gravelle ben je vais souder pour lui il m'amène de la gravelle l'autre euh, il élève euh, des poulets ben je m'en chercher des poulets l'autre fait un affaire ben, on travaille pour ces gars-là on fait de l'échange de même. Au bout de la ligne, tu ne sors pas d'argent, les autres ne sortent pas d'argent puis tout, tout le monde est content. Avant, ça marchait de même le truc, là, ça a toujours été de même. Mon grand-père disait tout le temps, ce qui est important, est pas qu est ce n'est pas qu'est-ce que tu gagnes, c'est qu'est-ce que tu dépenses. Que si tu dépenses moins que les autres, tu as besoin d'en gagner moins que les autres. Bref, le bien commun c'est que tous les citoyens d'une communauté soient en mesure d'avoir une vie confortable, agréable avec des, des, des liens qui les, qui les unissent à leurs voisins, à leurs commerçants. Il y a des liens qui se créent qui sont au niveau du village, au niveau de la vie de tous les jours, puis ça c'est précieux, puis il ne faut pas perdre ça. Puis Je pense que des initiatives comme les paco l'art ça permet de, autant, à notre échelle, puis à la mesure de nos moyens de maintenir ça le plus possible.